nous allons voir les cadres de construction permettant la mise en page sur un document de traitement de texte. Nous lançons le logiciel et pour faire un cadre de construction avec un tableau par exemple, on va dans tableau insérer tableau et nous allons mettre trois colonnes et une ligne. Pour un document type courrier, en général nous plaçons le nom et le prénom de la personne qui envoie le document en haut à gauche avec son adresse la personne qui reçoit le document ou l'entreprise, on place cela en haut à droite il est possible de modifier en maintenant appuyé sur la ligne donc on peut la déplacer si on va dans Fichier Aperçu, ceci est le document que l'on est en train d'éditer et les cadres ne sont pas très esthétiques. Pour faire disparaître les cadres, on appuie sur la touche Échappe en haut à gauche du clavier. On sélectionne les cases avec un clic gauche que l'on maintient appuyé. Puis avec un clic droit, on va dans Tableau. Il y a plusieurs options. Hein dans les onglets, et dans l'onglet bordure, on clique sur la ligne, et en allant tout en haut, il n'y a « Aucune ». Là, on a l'impression qu'il y a toujours des traits qui subsistent, mais en fait, si l'on va dans « Fichier Aperçu, on remarque qu'ils ont bien disparu. Ils sont juste visibles pour la personne qui construit le document afin de l'aider à faire sa mise en page.